Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous à la caillou pour capable porter porter une nouvelle émission. Nous avons j'ai fait une annonce matin concernant un bandit qui est même tombé au niveau de Cité-Soleil. Mais c'est pas le fond complot, Et bien le complot a pas passé. Ça a mal tourné. Non ça c'est boule. Mais c'est un marché des dos, il allié G9 qui est les matchas dans Boston. Attendez bien, oui. Ouais, dans Boston, c'est côté pour on ek plus peur. Là où c'est bandit. Par exemple, au euh, a un bandit l'autre côté pour venir là. Mon cher, y a Parce que l'on est même qui en manger l'autre. Avant de venir avec logique, une manger l'autre là pour nous. Hein? Bon, bah non, information à qui s'allier. Boule ça, sa, monsieur, fait un crime. Alors ça, c'est un crime, oui. Je peux citer pour nous. Parce que le crime, Te un peu de en 2022. Dans l'année 2022. Ils ont un peu de crime. Ils ont fait un peu de crime. Ils sous fait un peu de crime. Ils ont fait un peu de crime. Ils ont fait un peu de puis Ils ont fait un peu de crime. pour qui ça? un une femme ça veut dire femme là li raimé Rodolphe li pa raimé boule Entendez-vous? et puis misénie paraît devant tout monde dans foire là li vide la tête grand pile nèg qui gagne comportement ça parce que gagne nèg connaît depuis été chef yo dit depuis on femme té femme yo ça c'est ti crape ba yo même les femmes n'ont qui té yo nèg pas cap prendre e et gagne bagaille qui passait devant me dans peu six le Simon les chef jean l'enjouma. T'es tout yon piti kon sa. Bon, Rudolf mouri, famille en mari renl. Mais, attendons à ce que, abgi repercussion. Le mi se fin touye piti ya, on yo te baye, mi sanction, parce que y a des amis. Et Matthias te même baye, Monsieur bal. Mais, on yo baye, mi Monsieur bal nan mais bal nan pied baye sa yo. Mi se vin nan bas la. Monsieur dit lui même, alors, c'est avec quelques amis la palé, li pape. Quand on peut garder des choses à manger, on peut manger Mathias quand même. Il y a un problème qui est là. bien, oui? Monsieur a parlé avec un ami, il dit il a mangé Mathias. Il y a un ami qui a dit Mathias. Mathias, il est là, monsieur. Il a fait un complot dans Boston monde. Ça, c'est monnaie bonne courante. Il n'y a pas voulu prendre des choses à faire. Mathias, tout est monsieur. Mais même pas non information avant de tout ça avant moi aller dans logique une manger l'autre là. Attendez oui, non voyan chimé ça c'est boule. Mais c'était l'école dans le progrès. Depuis petit, mis c'était qu'on a le garde gai. mais c'était toujours dit qu'on disciplio la chef quand même dans la cité. Après les fin touyer petit à dans raquette. Tout, tout chimé fâché parce que il pas doué tirer petit à comme ça. Mais femme dit dire bien que boule ça c'est un joueur Mathias Teremin en pile. Mathias était obligé par plusieurs balles. Il a à l'hôpital et puis monsieur dit les mêmes faut que l'venger. Et gagne un soldat qui tendait monsieur a parler dans téléphone à qui monde. Il dit la pété Mathias quand même. Soldat dit ça et puis yo anticipé sous monsieur. Monsieur tombé. Mathias a bien raison parce que les ou dans Boston ou ses chefs. Attends nous à ce que n'importe le ha ou qu'après yon complot. Bon, pour exemple, avec nous, très simple. Ti Joseph, tout est, tout Même les Kounia, ce n'est pas Ti Joseph qui a joué le pouvoir, non. Mais il est, tout est. Mais il faut nous dire bien que Mathias était... yon ont Ti tout Les ti Joseph, tout est, tout est. Mathias, la le n'en gyore le Matias, Matias a vini, Matias ren kakol, li pa vle entre, et puis l'elfi entré. Donc, kounya Matias vin chef, mais Matias vin vayant, oui, parce que longtemps li était la champil. Mais kounya Matias fait nôl, misi fait nôl nan game Sa pour nou comprendre c'est que Bloc a gonté o rem, comment ta kap dit ça il y a un théorème mortifère qui trace sous lui. Par exemple, Ouè, Comment e, tu bonhomme sa relanko? La bannière. Il touye kon l'obri. Evans est la banyè. Mouven? Et puis Evans lui même. C'est un qui est morti dans la police. Il e te en prison. Après ça, ou vin gen tog, vin gen jardin, il y a un manje lot. C'est presque un mange lot pour capable de mettre l'autre chef ou bien pour remplacer. C'est qu'on s'est bagaré au niveau de Cité Soleil, particulièrement zone Boston. Donc, une question que même si famille, petit jeune, ça allie pas dans la joie, mais apparemment les Cap disent que nous jeune justice parce que Monsieur qui était toutier petit moyen, Monsieur qui était toutier Monsieur qui était toutier cousin arbitrairement comme ça parce que l'intermédiaire mais et qu a pas un mail, c'est Rudolf Liremain. et bien, voilà pourquoi. Rodolphe Pédilaville. la ville. Eh bien, je ne à la, Moun sa même la senti yo capable marre toujours, mais au moins capable un petit sourire parce que Moun sa ki te fait zak sa, eh bien li paye pour ça. L'autre dossier m'vin parler avec nous, c'est concernant dossier à tissu dans le village de Dieu. Moi je pense que Izo dans le village li banalise question dossier à tisyo. Donc on pour Parce que nan yote vin joue et me senti que. Non, vidéo ça li fait circuler sur TikTok là li paraît très intelligent on pour qui ça on qui ça ISO a l'évoqué? Ou li même qui c'est artiste aussi si tila si, euh, a dit là joue pou pour lui si Gabriel dit le joue pour lui li, li pas aller jouer et puis nèg ça au croiser avec dans la rue nèg yo pose le question pour ta répondre OK c'est même j'en lui dit tout si par exemple lui même li rele, Tony Mix pour Tony Mix venir jouer pour lui Tony Mix pas vini, quelle croisade avec Tony Mix dans la rien guital Namel, la poser Tony Mix question. Eh PIA, mais pays. Donc quelque part ou ta ka di négatisio gen raison mais nou pas ka bay raison parce que al jouer pour bandi. sous touché encore plus, n ta capable di c'est comme si ou dit oh fait kidnapping. C'est comme ça tout m'a dit pour un série journaliste. journalistes. Si on est, ça arrive ou une interview avec un bandit. Moi même, cette histoire de dire que on est ou pas fait interview avec un bandit, c'est pas logique, pam. Parce que, ou bien, les bandits mettent un voice de ou pas passer, ça c'est nous mêmes En pile fois, si pas de gain réseaux sociaux, gain deux avertissements qui lancent, comment vous avez-vous Même les gens qui ou pas obligé de passer voice bandit, mais lui même, chaque jour, c'est de bandits la parlent. Et comprenne bien, un pile n'est capable de choisir d'orienter l'information yo sur un point quelconque. Il y a qui fait social, un monde qui fait point, un monde qui fait, pas ne sais pas, qui parle de tout dossier. Et ça, so ça Mabdoulan, Par exemple, si so taper criminalité sur YouTube, ou un pil chaîne qui fait documentaire sur criminalité. Les diadis, vous avec force de l'audio. Nous par pouvons pas avoir un journaliste qui a un mais ça va pas dit pour autant que yo' c'est bandit. Yon seule exception, si un journaliste ou fait interview avec un bandit ou prend un coup d'aménage, ça même pas applaudi Pas dans logique si là. Ou pas yon doit entrer dans logique si là. Point boule. Entendez Izo, vous banaliser la question si là. Il y comment nous Comment on va pas parler de non Bon, les artistes. artistes sont. ne si parle la Si DJ lié, si connaît. Allez, bouche tout le la bouche. la on artistes DJ pour les gens. Je ne sais pas si Monsieur Tila ou Monsieur Mano ou Monsieur Barbecue, pendant que les uniques à jouer, exemple bon bon Tony. pendant l'heure les Tony viennent jouer, Tony, pendant Tony parle Tony, le Est-ce que élève a passé Tony en contiguence Marvel? Pendant Tony, son dixième lier, c'est pas bagarre. Exemple avec c'est plaisir mettre a ici Monsieur BBQ, une uniques à me sortir d'amant, notre l'appli, pas a placé même et si pendant que tu n'es pas venu jouer, pas quoi, ça pas ria pendant guitare pas vu quoi, tu n'as pas question. quoi, tu pas vu quoi, tu pendant je pour tu l'autre monde? quoi, tu n'as vu Est-ce que tu monde. vu tu n'as vu quoi, tu Gabriel pour une question ça yo yo plan l'eau là yo est-ce que est-ce que artist John est-ce ah, dis-nous que tu as téléphoner et bravo pour la jeunesse, et ok, ils ont artiste pour faire un de ça, on évite ça. bon, ok, je vais pour dire, ça va musique. Regarde belle musique musique qu'on a fait qui est-ce qui m'a parlé dans ces musiques, ça, yo là, Faites-vous arriver sur le gaz, musique, ça m'a battu pour lire, pas qu'à faire musique belle comme ça. et musique, ça m'a mais la musique, monsieur et femme dans En tout cas, peuple, moi, je ne pas ça. de besoin de C'est un plaisir. Celle-là, vient dans parler des armes, pas vient parler des kidnappings, musique. En tout cas, elle me a elle vient jouer là, là. là, là. Excusez, moi bah, ça me dit. OK. Allez. Ils ont sont bon mafia. Mm -hmm. Iso son sont bon mafia. Bon, en tout cas. Et monsieur si il li analyser question, hein. li pa ni dit atisio gen raison, li pa ni dit tout n'est qu'à critiquer yo gen raison d'après Jean le parce que dit que si on est vinn jouer, OK, mais si ou pa vini, li pose aux questions, comment on peut le faire répondre même gon sel bagaille m'pas d'accord si monsieur artiste va venir jouer pour nous c'est artiste nous alors ils ont artiste ou et tout mais si un kidnapping qui fait sous maman un artiste papa un artiste ion proche ion artiste même les il pat la caillou mais au moins s'il t'a dans un allié m'pensais que ou êtes capable peut-être à la base on essayer de démarche pour t'a faire la guerre parce que ou dit artiste ou artiste net et l'ordre ou c'est atis, ou mette au même rang de isolant, au même rang de toute l'autre artiste ou c'est pas ça, même si derrière tout ça, il y a un peu de choses qui sont Est-ce que nous comprenons? Mais, je pose une question pour me dire qui l'en a, n a respiré, Qui l'en a, n a fini avec tout le zizanis dans la société. Je vais vous dire si le pays a un force de l'ordre, il n'y a pas de insécurité dans si la rue, je pense en pile, Atis, papa t'a décidé jouer pour bandit. Et c'est là, nous t'a praloué tout. Parce que, si bagay, on sait de problème, par exemple, n'est-ce pas, c'est dans un petit coin par un seul man la police t'a obligé, fait, fait, mais quand yon yon kote, et kounya la, pour Atis, t'a pral joué bouyo, ah, mon chèm, pap, bon menti, Atis, ça yoté, a mérité, pendant yon sortir yon pour la police t'a tout touye yon. Mais j'en bagay la, mes amis, si aucun bon côté, ou pas karele la police, non? Moi-même, je a pas marché en de côté. Je n'ai fait plusieurs kilomètres de marche. Je n'ai pas même vu les miens et policiers. Le pire dans tout ça, mais ça pour nous comprendre. Pendant, nous avons dit ça. Pas oublié. Pendant, nous avons critiqué tout. Je n'ai pas dans enquête sur les Je pas mis supporter sur les nègres. Pendant, nous avons joué à fond Dit tête, nous avons tout grand pile policier qui n'ont pas gang. Ah, il faut dire pile policier a supporter en quête dit tout grand pile de gang pas jambe kidnappé pour qui ki ça yo pa jambe kidnappé yo pose tête nos questions ça laisse ça pense que n'a gang avant oui après ça Navo et roche sur l'autre monde ça yo parce que l'autre monde ça yo qui gain sans sous conscience yo l'impression que c'est même criminalité c'est même criminel avec gang yo parce que dont une vidéo cap circuler sur réseaux sociaux côté que n'a en femme